Bonjour à toi chers spectateurs, Holodomor, la grande famille ukrainienne ou Bitter Harvest de George Mendeluk, c'est un film qui traîne depuis je ne sais combien de temps. Honnêtement je crois que le film date de 2020-2021, donc ça semble un peu bizarre de le voir sortir sur les écrans français dans cette période là. Pas tant que ça quand on y réfléchit parce que malheureusement le contexte fait que le film a une certaine cohérence, mais du coup le film est un peu étrange avec son casting en plus fait de gueules de sinoches pas forcément de premier plan, mais qui titille quand même la curiosité. Donc on se retrouve avec un proto-hybride de films politiques, historique et un peu de genre. Ça a l'air très bizarre en fait. Le résumé pour faire simple, dans l'Ukraine des années 30, le jeune Yuri semble promis à un bel avenir, cherchant à être un peintre dans une époque en liesse. Mais alors que l'URSS voit son leader Lénine mourir, un homme va prendre sa relève et commencer une terrible époque pour ce pays. Le film a vocation à clairement remettre sur le devant de la scène un épisode de l'histoire ukrainienne que, en France, en tout cas, on a pas mal tendance à oublier. Parce que ça fait partie de ces épisodes d'entre guerres où on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'en parler Est-ce que ça a un intérêt pour remettre en perspective quelque chose bah, Au vu du contexte dans lequel on est aujourd'hui, oui, le film a clairement de l'intérêt parce que le mort, c'est vraiment une période horrible de l'histoire ukrainienne et également une période dont on fait peu souvent la mention dans les cours d'histoire parce que ça nous semble anecdotique, parce que derrière, ben, Staline, il a fait tellement pire et de manière tellement plus grande et horrible que finalement, on se dit que le de mort, ça semble presque anecdotique. C'était déjà le cas dans l'ombre de Staline où on avait déjà cette évocation de manière beaucoup plus en toile de fond parce que l'objectif était surtout de faire un film d'espionnage mais on retrouve ça ici dans le film de Mandeluk même si clairement euh, c'est beaucoup plus mélodramatique euh, c'est beaucoup plus cliché c'est pas très subtil ça a souvent une tête un peu bizarre genre dès qu'on est en extérieur on a l'impression de voir un film qui a un peu de budget mais dès qu'on est en intérieur la, la, musi la, la musique, l'ambiance, la lumière, tout fait un peu factice donc du coup on se retrouve embarqué dans cette espèce de, de projet cinématographique qui est plus ou moins intéressant dans ce qu'il cherche à raconter mais qui factuellement en termes de forme est pas toujours à la hauteur en fait. Évoquer une histoire passée en résonance avec l'époque dans laquelle nous sommes demande non seulement à l'auteur aux commandes de prendre un certain recul mais également demande de comprendre comment mettre parfaitement en relief le passé et le présent pour chercher à évoquer une forme d'avenir. Georges Mendeluc nous emporte dans une aventure romanesque se voulant être avant tout un portrait d'une Ukraine décimée et réduite à néant dans une époque sombre de son histoire, sonnant forcément comme proche de notre temps pour un film extrêmement classique et pas forcément innovant dans sa forme, mais qui reste assez bien conçu pour réussir à nous emporter. En termes d'écriture, le film est basé sur une histoire développée par Richard Baczynski Hoover qu'il a ensuite écrite avec euh, George Mendeluc. En soi, on est sur un récit assez simple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un passé, qui se retrouve face à l'histoire, qui a envie de vivre sa petite histoire, mais qui va voir cette petite histoire complètement détruite par la grande. C'est une histoire que l'on connaît par cœur. Donc je ne vais rien vous inventer là-dessus, on sait d'avance quel va être le parcours du personnage, on se doute à peu près de ce que va être son objectif, l'intérêt étant encore une fois cette idée de petite histoire dans la grande. Pourquoi pas L'exécution de Bachinski Hoover et de Mendeluk est pas folle parce qu'elle est constamment dominée par ses archétypes. On n'est pas du tout sur une écriture qui arriverait à équilibrer contexte et contenu. On est sur une écriture où le contexte est constamment pesant, fort, impactant sur tout ce qui va arriver dans la suite des personnages et où à côté du coup le contenu, l'histoire de ce jeune garçon, Yuri, de sa femme, de sa famille est souvent un bon moyen de faire avancer la grande histoire. C'est tout. Et du coup, on a peu d'impact en fait par rapport à ce qui arrive à ces personnages. Et c'est très difficile du coup de s'investir dans cette histoire. Mais après, en termes de propos historiques, c'est intéressant. Certes, encore une fois, c'est très cliché, c'est très convenu, ça balance des, des, des instants mélodramatiques qui sont parfois à la limite d'être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui devrait être évoqué, mais le lot de mort est évoqué. Il a du sens, il est bien amené au sein de l'écriture, et certes, encore une fois, il prend plus de place que l'histoire de ce jeune garçon, mais ça se tient. Ça se tient et on arrive à se laisser embarquer là-dedans. Donc, c'est une écriture un peu bizarre, mais qui fonctionne à peu près. Baczynski, Hoover et Mendeluk ne cherchent jamais à aller plus loin qu'une forme dramatique et narrative très archétypale, jouant énormément sur les clichés, que ce soit dans les situations posées devant nous, ou les personnages, notamment les antagonistes, qui y sont mis en forme. Reste que malgré tout cela, comme je l'ai évoqué, on se sent quand même pris dans cette aventure qui résonne tout de même comme une proposition dramatique prenante, sonnant comme un témoignage fort d'une époque semblant lointaine et amenant les fantômes de l'avant-guerre sur le devant de la scène, mais rappelant également que malgré les grands moments de notre histoire, de plus petits restent encore méconnus. En termes de mise en scène, euh, Georges Mendeluc nous propose un film qui alors est, est complètement bizarre. Ça a une tête de DTV. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas essayer de vous trouver des contre-exemples, je ne vais pas essayer de vous inventer des choses qui ne sont pas évidentes dès qu'on voit les premières images. Ça fait clairement direct ou vidéo. Et je pense qu'à la base, le film devait sortir directement en vidéo. Il sort au cinéma parce que il a l'opportunité de parler d'un sujet qui, comme je l'évoquais au début, est important de rappeler. Mais dès qu'on est en intérieur, comme je l'évoquais aussi au début, et ben ça se voit. Ça se voit parce que donc j'ai évoqué la musique, j'ai évoqué l'ambiance, mais la lumière... La lumière est catastrophique en intérieur. C'est ou trop surappuyé ou trop absent. Il y a vraiment des moments où j'étais en train de me demander si c'était pas un peu planté et qu'ils avaient pas mal étalonné le film, tant on a la sensation que certaines scènes n'ont aucune cohérence avec le reste du film. La scène d'introduction, par exemple, a une colorimétrie absolument immonde, surex, qui est à vomir. Vraiment ne fonctionne pas. Et par contre, à d'autres moments, on a une photographie qui se tient plutôt bien et je tiens à saluer quand même le travail des décors et de la production design qui, pour le coup, fait tenir le film. Vous enlevez cette partie-là, le film est vraiment l'un des DTV et les plus euh, sous bas de gamme que j'aurais vu depuis très longtemps. Heureusement, ça se tient, mais on est sur l'exemple du long métrage où heureusement, encore une fois, qu'il y a ce contexte historique parce que vous enlevez ça, euh, le film est un prototype de ce qui pourrait y avoir de moins intéressant en termes de long-métrage de cinéma. S'il est évident que Mendeluc ne veut jamais apporter une identité aussi marquée que possible à son métrage, on ressent tout de même une envie de la part de l'auteur de nous proposer un film assez haletant et prenant que possible pour nous maintenir en haleine tout du long du parcours de ses personnages. Le rythme est bâtard, la forme est souvent approximative, mais un certain travail de la décoration et une bonne conception de l'ensemble de la scénographie, surtout en extérieur, donnent lieu à un ensemble sonnant comme une jolie aventure, une bonne épopée assez chevaleresque et entraînante qui ne passionnera pas tout le monde, mais qui reste un bon moment de cinéma. En termes de casting, ça va mais c'est pas ouf. Honnêtement, on est sur un casting de gueule de cinoche, vraiment, que ce soit Samantha Barks qui joue Natalka, que ce soit euh, dans les rôles plus secondaires Barry Pepper, que ce soit Tamer Hassan, que ce soit anne Barnard, que ce soit Ostap Stupka, que ce soit Tom Austin, que ce soit William Beck, ces acteurs-là ont des gueules et on sent qu'ils s'employent surtout pour ça. Ce gros big up à Terrence Stump qui, qui ne fait pas beaucoup de films mais qui en fait de temps en temps. Il est un peu en train de, de faire la même chose que Malcolm McDowell c'est-à-dire apparaître dans des sous-prod un peu de nulle part. Bon, ça doit bien cachetonner derrière mais honnêtement bon, il est Sympathique, mais c'est pas extraordinaire. Et il y a l'acteur principal qui... Ben, fait partie d'une famille où il y a un grand monsieur dedans. Mais où il ne sera jamais à la hauteur de ce grand monsieur. Clairement, ça se voit au niveau de l'interprétation. Mais, ça passe. Max Irons n'est clairement pas un immense acteur. Mais ici, il faut bien avouer qu'il s'en sort avec les honneurs, offrant au jeune Yuri un carcan idéal pour devenir un personnage attachant et prenant du début à la fin. Au bout du compte, Holodomor, la grande famille ukrainienne, ou Bitter Harvest, c'est... Euh, un film qui a un super contexte historique et heureusement parce que sinon c'est pas un fou fou c'est une écriture qui se tient à peu près si on enlève les gros archétypes et les clichés qui dominent une grosse partie de ce qui est l'histoire parce que c'est vaguement une histoire dans une grande histoire mais bref je vais arrêter de tergiverser là dessus et la mise en scène se tient à peu près mais encore une fois on est sur une mise en scène qui ressemble par moments à un des tv c'est un peu compliqué mais si vous avez un peu de curiosité et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur cet épisode de l'histoire ukrainienne qu'on a souvent tendance à un peu oublier, Holodomor, la grande famille ukrainienne de George Mendeluk, pourquoi pas Mais sans grand plus, mais pourquoi pas A plus